J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se trouve un petit tuto. Comment gagner de l'argent en PayPal ou carte Google Play pour les jeux. Voilà. Là, je vous dis, let's go pour le tuto. Donc, ce soir, il sera pas content. Pas content. 40-54. somme tu fais les 50 pas. Il t'a douillé. T'as pas de couilles si tu le descends pas. Go fast, Berlin, Espagne. Pas de carte double, Espèce. Je vais styler Voilà, on se retrouve sur Google ou Chrome. Voilà, je vais mettre le lien dans la description. vous N'arrêtez pas. Voilà. Vous attendez deux secondes que ça charge. Voilà, ça vous vous donner ici, comme un truc comme ça. Bah, vous appuyez sur le moi j'ai déjà fait. Je vais vous mettre une deuxième fois. Voilà. Je vous ouvre l'application comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, en fait, ça c'est des spins. Ça c'est l'argent que vous avez. Voilà, je vais vous montrer déjà, c'est quoi, le, comment gagner. Voilà, les spins, c'est quand, si vous avez deux ou trois spins, ben, vous allez sur spin, déjà. Vous appuyez sur spin, mais moi, j'ai pas de spin, alors, ça va choisir un numéro. Et ben, le numéro, ça va, donner, ça va vous donner de l'argent, ici, à chaque fois. Vous pouvez aussi choisir les maths, ça va vous donner un calcul et vous le faites. Ou vous mettez mon code d'invitation, vous gagnez un spin. Ou vous regardez une vidéo sur ads bien sûr. Et je vous montre là combien vous pouvez gagner voilà si vous pouvez gagner 10 euros 20 euros 50 euros paypal en google play vous pouvez gagner 10 aussi la même chose voilà je mettrai aussi le mon code de, de paris ouais, code d'invitation voilà l'application n'est pas sur google play encore voilà elle est encore en mode apk Ben moi, je vous dis ciao let's go